Le Cap Vert, je pense, c'est comme une numérat pour moi, surtout pour nous, qu'on est né là-bas et qu'on a grandi là-bas, c'est la racine en fait. Un Cap Vert qui met le sourire aux lèvres de ceux qui se l'imaginent, qui se le remémore au travers du récit de leurs parents. Un joyau perdu, au centre du Nouveau Monde, mais qui aurait été délaissé, oublié. Tout a commencé en CV. Le nouveau monde a commencé en CV pour le monde. Mais les gens ont oublié de nous. Parce we're so tellement petits, so tellement petits. Un pays métissé, né du mélange entre Afrique et Europe, au paysage à couper le souffle. Pourtant, plus d'un Capverdien sur deux vit aujourd'hui en dehors de son pays. Partir, c'est quelque chose qui habite les habitants des îles. On a envie de partir. On avait dû partir parce que l'habitant des îles, tu vois, de là où il est, il regarde l'horizon, il voit quelque chose ailleurs, mais où les gens sont ensemble. Il voit le continent. Donc ça, ça reste, ça nous habite. Je me suis dit, bah, il faut que je parte aussi. Comment expliquer que tant de Capverdiens aiment leur terre, mais la quittent En rencontrant ceux partis en Europe et ceux restés au Cap Vert, un lien qui perdurait dans le silence s'éclaire. Quand tous ont oublié les migrants, les Capverdiens se souviennent. Quand tous ont oublié le Cap Vert, les migrants se souviennent. Nous c'est une chose mythique. Tous les Cap-Virgins, rappelez-vous qu'il y a des gens à la maison, la pluie ne tombe pas, ils ont moins de nourriture, vous êtes bien maintenant dans un bon endroit, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Frappé par la Morabèse, cette curiosité et cet accueil de l'autre typiquement capverdien, une question nous traverse l'esprit. Est-ce que nous aussi, jeunes Français, nous avons cette capacité d'accueil.